Je vois pas de vaisseau chelou c'est normal c'est le tien oui Parce que on dirait des petites mandibules devant pas. Hey, comme une mente en fait d'ailleurs ce vaisseau pourrait l'appeler le mantis bah oui elle est loin derrière ah. non, mais regarde son <rire> niveau oui, regarde oui, oui, son bah, rang je veux dire oui. c'est vrai c'est -ce vrai falloir... le plus simple si tu veux vraiment progresser rapidement et pas t'embêter c'est d'essayer de faire les quêtes qui vont te débloquer le Second Dream et le War Within. Pourquoi Parce que là, ça va débloquer l'intégralité du potentiel du jeu. Puisque tout le reste n'est là que pour euh, avoir accès à des Warframes en plus ou de l'équipement en plus. Est-ce que tu as une objection à ce qu'on aille vite Du coup, je reste au vaisseau, c'est ça Et meurs mais, mais mais mais Il s'enfuit alors qu'il a que deux points de vie J'ai pas fait gaffe, mais euh, je crois que je suis en public. Je passe en zone Ah oui, l'affinité se répartit à peu près équitablement, mais principalement sur l'élément qui a généré l'affinité. Okay. Si c'est avoir warframe c'est pour avoir warframe Si c'est ton arme principale, c'est principalement pour ton arme principale. Okay. Si tu veux monter ton arme principale, tu es avec ton arme principale. Évidemment, tu es avec le reste. De je connais même plus mes pouvoirs. Mais c'est bien le Rift. Ça donne de l'énergie. J'aime oui, bien. À partir du moment où tu sais comment ça marche, mais je peux te dire que la première fois que j'ai eu ça... Euh, oui, moi pareil, comprenais hein. Ça pas fait pourquoi bizarre. Je... Ah ouais, mais pourquoi tu te dis, pourquoi je fais pas de dégâts Qu'est-ce qui se passe Ah bah tiens, les ennemis font pas de dégâts non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc Peut-être que j'appelle l'ascenseur. Ah oh, oui, bien sûr, c'était pas le bon. J'ai mis l'otage dans le rift. Il lui arrivera rien. Ah voilà, ça, c'est une bonne idée je se pas occuper de... Hop on va porté côté nuage magique. je <tousse> ouais, suis niveau 7. <tousse> Déjà. Ah, c'est le sergent, on veut le sergent, il est il est, il est facile. Bonjour, Pff, au revoir. C'est pas cool. On les ondes de choc, ça fait les barils aussi que c'est limite du suicide genre niveau. Moi ouais, j'arrive même pas à péter du dos, Je suis quand même pas du Oui quand même si t'arrives pas à péter un truc qui a un point de vie ça va être compliqué. Non mais c'est parce que t'es. Ah. <rire> c'est parce que tu devais être dans le rift. Ah mais d'accord. Fais une pi... fais euh, une roulade en avant. Ouais. Pour sortir ouais, du rift. Sans bêtement quand j'ai pas mon que je suis obligé de viser pour toucher les ennemis. pas pratique. Vous oui. voyez où le chef Bah, il a disparu. Oui. Ah, parti. bonjour monsieur. Très bien. Beaucoup votre vaisseau. Ah, déjà mort, tant pis, au revoir. Un bon coup de tigris au corps à corps et hop, dans le rift. Parce que monsieur est encore au corps à corps. C'est facile aussi. Bah, disons que moi je peux arriver au corps à corps. La mêlée prendre 3 2 de ouais. ouais, des neuroptiques pour Mag. Hm. Mag, ah oui. La, Warf... la Warframe la plus nerfée de toute l'histoire de Warframe. J'aime bien ton bâton. Là, et maintenant regarde. Rie. Mais là, il y a peut-être pas, je... le... ah peut pas encore le scanner pour. Ouais, bah, si, elle doit avoir le scanner ah, là. Ah, faut pas mettre les pieds dedans va mettre les pieds dedans, oui c'est qui... oui. bah, de l'eau qui tu l'as vu c'est de l'eau moi Oui t'as perdu beaucoup toi allez s'il y a de la vie ici donc ah, ben Une fois que tu peux aller sur Hydro par exemple, euh, bah t'as juste à te mettre dans un coin, pas mourir et tenir 5 tours et là tu vas voir que Ouais enfin terrible. Hydro faut quand même qu'elle se trouve un bon build et oh voilà. Nouveau, préviens mm -hmm. de Frame Fighter. Quoi. Ouais, ils ont introduit des mini-jeux. T'en as un certain nombre où tu récupères des morceaux en battant des boss. T'en mm -hmm. as d'autres où tu récupères euh, les morceaux en faisant des quêtes. Et t'en as d'autres qui sont des récompenses euh, aléatoires dans un certain type de mission. Et typiquement, dans oh. le lot, tu as Ivara, euh, pour l'avoir, il faut que tu réussisses les missions d'espionnage en réussissant les trois coffres. Bon, bah, du coup, on euh, connaît un petit souligner. peu moins, c'est sûr. On fait voir laquelle c'est. Alors, ça, va, y a un ça robot. va, ça va, ça va. Bon, t'inquiète, elle est pas méchante, celle-là. Ah elle va pas dire bonjour au robot. C'est une très mauvaise oh, idée. C'est une, une très mauvaise idée, le gros robot. Pour toi, moi ça va, je peux lui dire bonjour, j'explose, mais euh, toi, euh... Mais non, mais... Mais... Mais... Mais... Mis... je te montre. Il y, y a plusieurs techniques. As les techniques pour traverser les barrières, donc Limbo il est très bon pour ça. Parce que, comme il est non, pas pour les espionnages, il est pas de Ouais. pour les espionnages, les ça déclenche. Et pareil, le pouvoir d'Ivera par défaut dans les salles d'espionnage, ça déclenche. Faut un mode spécial pour que ça déclenche pas. Ah ouais. Recule, recule, Pardon, recule, à toi, là... Naïs. Recule, recule. Oh, oh le bombarde, tu me les saoules Ah, bon. Use caution. I am picking up Recule, ton Artax, il lui tire dessus. Recule, recule. Non il ici, viens là. Viens là. Non parce que la sentinelle, elle tire sur les ennemis. Oui, à plein de mètres, il y a... bah, Oui, et ben bah justement, t'approches pas trop des détecteurs du coup. Parce qu'ils risquent de se rendre compte quand tu leur tires de... dessus. Bon t'inquiète, il est où le bombardement Oui, oh ah, Mathieu C'est celle-là, les est, celle elle est chiante parce qu'il y a un... Ouais, je sais. Il y a un... Passage à oui, laser. nom il y a un ça. laser qui couvre en fait. Oh, à force... On peut de la piétail On va aller où l'a sortie aussi. Ah elle doit être là Ouais c'est bon L'a sortie Tiens Nice tu... Tu vas pas oui, à la sortie Oui il y a des gens violés maintenant Tu es à côté bah, Viens viens viens euh. okay. oui, Je crois qu'il y a des Mais pourquoi il y a des gens violés Oui c'est lui Non il faut pas que j'aille parce que sinon ça va déclencher le chrono Euh il y a des ennemis qui arrivent chez moi Non, non, mais euh, courez mais Nous, on est à la sortie déjà. Tu ceux qui sont vers la sortie, mais... Moi, je suis père en haut. Voilà. Et commence à essayer d'en tuer deux ou trois, toi, ça te fera chaud en plus. Petit coup de main besoin d'aide Ben, ouvrez la porte. Oh On s'ouvre la porte. Ah Parce qu'en fait, le chrono, il s'enclenche dès que t'as la moitié de l'équipe. Est à la sortie, et tant qu'il en reste au moins un, le chrono ne s'arrête pas. Elle est là-bas. Ah, bah ben non. D'autres questions <rire> Oui, c'était d'un trou Bravo Non, c'était pas un trou Bravo non, pas... Les bols dans ce jeu-là, les trous, ils comptent pas. Spécialement givré. <rire> C'est le vaisseau qui se coule. Il y a deux effets aussi Ah oh, non, pas si truc là. Ah remarque c'est toi qui, qui t'y colle, oui là on a de quoi s'inquiéter. Non, non mais c'est celui qui tourne dans l'autre sens. Sinon c'est trop facile. Ces ah, on a tu eu le temps d'atteindre le raccourci. Ah, je me suis coincé tout seul moi. Ah bah bravo. Aïe, aïe, c'est du métal en fusion. Aïe, aïe. Ah. Oh. Been eh, moi non plus hein. où est-ce qu'elle est la console Alors j'ai vu qu'il pour avoir tué. stunning speed. Déjà. Parce que je peux faire des sanctuaires et je peux -flageller. Les Et flageller c'est pas mal. Parce okay. que ça vous donne des bonus pour recharger vos armes et pour, euh, pour la cadence de tir bon, bah, je, vous, je vous fais un pré ménage si je vois des mobs. Hein. Mmh. Ah oui, il y a un trou. Il est ça s'appelle de l'acide. de pas grand chose. Voilà. Je l'écris pour lui tirer dans le dos. Il fait péter les tuyaux regarde pas, reviens, viens côté. Ah et puis alors on a invulnérabilité, peu importe. Oui. C'est cool ça. C'est ça qui est bon avec Haro. Il absorbe tous les dégâts qui lui sont infligés. Voilà, mort. Voilà, mort et mort, et mort. Voilà. est mort. Et quand tu vois des fragments euh, violets, En fait c'est des musiques que tu peux avoir Dans ton orbiteur euh, Et que auras fini la guerre intérieure Alors est-ce qu'on prête pas ce prêt passe niveau 30 Non je suis 29 et 10 et le châssis de mitteur et ça c'est pas mal Je suis sur Warframe avec les gens là je peux pas parler. J'ai vu comment ils nous appellent Les gens Juste les mecs avec qui tu fais du multi depuis 3 ouais, ans mais, mais maintenant du coup hein. vu que je bosse pas le ventre Ton, plus ton plus, frère alors, les le vent gens. Plus Entre plus. autres ton frère Voilà Les gens euh... Ah c'est T'es mon ami et tu es un bombarde. Alors, bombarde, bien tu viens de voir. Ils vont parce que je ne connais pas pourquoi mon faisait pas de légale Désolé, j'ai envoyé ouais. Valtaguet ton bombarde. Hey, eh, les gens, vous en êtes cru dans les plans. Il nous reste pas coincé dessus parce que tu perds tout ton aimé, tout ton bouclier. Bon, oh, il me. Dans ce macabre. Dans ah, ben, macabre. C'est bon c'est mon pote. Oh, oh c'est Critter is approaching Oh bah qu'il a. Toxique Oui Oups Ah je pense que c'est la tête C'est bien Je danse, danse, danse, danse, danse. A câble. Nope. Ouais, voilà, donc t'as déjà deux javelocs. Je sais plus quelle mission nécessite que t'en aies eu trois, mais je crois que c'est sur cette. Euh... Je crois que c'est pour cette jonction-là, il faut que t'en aies eu trois, et donc là t'en as déjà. Non, un... faut juste buter non. un prosécuteur. J'ai envie de sortir la, la pâte et les chocolats faut. Sabotage Je crois Sabotage. La pou que t'allais dire la poubelle. Bah non, bof. <rire> faut le faire quand même, hein. <rire> <rire> faut bien qu'elles égordissent les pattes de temps en temps. Eh, hey, Je me les dégourdis, je fais du vélo et je vais travailler et je vais au front. Je parlais de la poubelle. Non mais j'ai pas envie de me battre. Je fais que passer. Moi je suis en mode jeu. Moi je suis en mode jeu balaye, de toute façon je vise jamais avec cette arme. Et y a pas besoin et c'est tant mieux. Moi je suis en mode je J'ai ma cape dans les yeux là. <rire> <Vas -y. rire> Non mais fermez la porte. Ah oui mais j'attends quelqu'un avec le panneau quand même. Je Bonjour les gens plus. Ceci est une Warframe bien modée, patatée et spécialisée en corps à corps. C'est ça. Oh j'adore les pirouettes Les ah, il y a une euh... bah de C'est des, des humains et Greeners procédés. à la base. Et, bah, les corpus oui, aussi. Oui, hein. ouais. et, mais d'habitude, on voit pas les membres... Bah, ils sont dans la combinaison. C'est parce que et tu n'as pas assez fort. Ils ne viennent pas rapidement, je trouve. Je suis à 20, 21. Ah, tu se prend elle Ouais, elle est juste là. Mmh. Et de deux jonctions. Alors. Oh, j'en euh... ai fait comme ça. Ouais, c'est celui que j'ai fait, mais quand j'y vais trop vite, je le foire. Allez, reviens, reviens. Tu NON Je le fais tout seul, ça marche crème. <rire> quand tu es personne pour me regarder. <rire> Ouais niveau 25 Nope Seul tell what we've just uncovered Réponse C'est bien, bien celui qui va être prime bientôt Oula, t'as fini